Bienvenue sur Bipolaire et alors La prise de conscience est un phénomène très à la mode en ce moment, mais ça sert à quoi exactement Je suis Myriam Djimai, coach pour vous accompagner et sophrologue du trouble bipolaire pour fixer ce que vous voulez garder. La prise de conscience est un phénomène qui vous fait changer vos habitudes de vie sans effort. C'est un changement de comportement accompagné d'un sentiment de libération et d'une sensation d'y voir plus claire, un peu comme un avant ou un après. Une prise de conscience se vit dans le présent, soudainement, et eh bien vous vous rendez compte que le schéma de vie que vous répétiez depuis des années ne sert à rien que passer son temps à vouloir ce que les autres veulent est une perte de temps. Il vous apparaît des réponses claires à des situations qui vous paraissaient insurmontables. Vous l'avez compris mes amis, la prise de conscience c'est « je me rends compte très clairement maintenant ce que je ne savais pas réaliser avant ». Mais rappelez-vous, avant d'arriver à cette prise de conscience, vous vous sentiez comme prisonnier de ce truc qui ne vous ressemblait pas, d'une obligation ou d'un fardeau, un schéma désagréable ou d'un poids lourd qui pesait sans peser depuis longtemps. Peut-être était-ce le dictat de l'éducation ou encore une situation accompagnée d'une charge émotionnelle à laquelle vous pensiez régulièrement et qui finalement était sans relâche. Et puis. Il y a aussi ces situations où vous savez que la solution n'est pas loin, mais c'est le flou artistique. Bien que la situation soit intolérable, la réponse n'est jamais au rendez-vous. Et tout d'un coup, votre énergie se focalise sur cette situation jusqu'au détour d'un moment, sans comprendre pourquoi la peur tombe de côté et l'évidence apparaît. Mais bon sang, pourquoi ne l'ai-je pas compris avant Peut-être parce que cette fois, vous avez décidé d'accorder de l'importance à une solution que vous connaissiez depuis longtemps, ne vous pensant peut-être pas capable de la réaliser ou que ce n'était pas bien de le faire. En appeler à la prise de conscience est aussi avoir le courage d'envisager de souffrir, ce qui ne veut pas dire pour autant que vous allez souffrir. Mais le fait d'être ouvert à cette probabilité, eh bien, vous vous préparez plus rapidement à une prise de conscience existentielle qui ne demande qu'à s'exprimer. Avec mon métier de coach et de sophrologue, j'aimerais conjuguer la prise de conscience à tous les temps et surtout au présent. Alors, j'ai remarqué qu'une prise de conscience avait plus de facilité à émerger si avant celle-ci, vous avez pris le temps de vivre une activité comme une randonnée ou une méditation en mode présent ou si vous vous remplissez de positivité en pratiquant la gratitude ou en pratiquant le lâcher-prise grâce à une séance de sophrologie. Toutes ces actions favorisent l'émergence de la prise de conscience. Je vous dis ça parce que finalement, tout changement se conclut par une prise de conscience et pour ceux qui désirent changer ou le changement, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez aimé, likez-moi maintenant en cliquant pouce-pouce. Et si vous avez besoin de plus de résultats, plus de stratégies, Bipolar et alors, Coach et Solutions sur Amazon. Je parle de mon livre, bien sûr. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.